Madame et messieurs, merci beaucoup de votre présence cet après-midi à l'Assemblée nationale. Euh, mon collègue Hugo Bernalicis et moi-même euh, présidons une mission d'information parlementaire sur l'impact que pourrait avoir sur la police judiciaire, la réorganisation de la police nationale. Euh, on serait heureux de vous entendre en tant que chercheurs euh, sur, euh, sur ces questions, dans un premier temps avec un propos liminaire si vous le voulez bien, et puis ensuite euh, les questions qu'on pourra euh, vous poser je ne sais pas comment vous allez vous autodésigner pour être le premier à prendre la parole, mais je vous fais confiance. Allez-y. Eh bien, merci pour cette invitation à venir partager mes analyses et à contribuer à vos réflexions sur l'impact de la réforme sur la police judiciaire, puisque progressivement, les autres filières sont retirées de la réforme. Je commencerai par souligner qu'en sociologie, il y a peu de travaux sur la l'APJ et sur la lutte contre la criminalité organisée. Pour ma part, je m'y intéresse depuis 2013. En 2018, j'ai soutenu ma thèse sur les gires de la police judiciaire, rassemblant des policiers issus de la PJ, de la sécurité publique, du renseignement, mais aussi des gendarmes, inspecteurs des impôts et de la douane. Mes enquêtes se sont poursuivies dans les services qui travaillent avec les GIR et notamment les unités d'investigation de sécurité publique. Mes travaux plus actuels portant sur les mobilisations collectives dans la police, je me suis rendue dans les rassemblements parisiens pour échanger avec les enquêteurs. Dans ce propos liminaire, j'insisterai sur deux manquements. L'absence de réelle stratégie de gestion et d'emploi des effectifs et l'absence de valorisation des dispositifs assurant la synergie entre les filières. Premier manquement, la police est orpheline d'une véritable doctrine politique d'emploi. Il y a un consensus scientifique autour du fait que depuis plus d'une vingtaine d'années, par-delà les affichages de volonté politique d'occupation des rues, la police nationale n'a pas échappé à la managérialisation qui a été observée dans d'autres services publics, la focalisation absurde sur les indicateurs chiffrés occasionnant une perte de sens au travail. C'est bien dans cette perspective que cette réforme me semble s'inscrire, le ministre de tutelle annonce sa volonté de mener puis de maintenir la réforme sans en préciser la doctrine, annonçant qu'elle sera présentée plus tard. La forte mobilisation d'opposition en est la conséquence directe. Deuxième manquement, l'absence de valorisation des dispositifs assurant une synergie entre les filières existantes au niveau national, régional et local. Le GIR en est un cas d'école. Ils ont été mis en place en 2002 sous l'impulsion du ministre Nicolas Sarkozy pour mener des opérations coup de poing contre l'économie dite souterraine des cités sensibles sous l'autorité conjointe du parquet et des préfets. Cette initiative a été vécue en interne comme une instrumentalisation de la police judiciaire à des fins d'occupation des territoires, principalement face aux îles de rue. L'ensemble des institutions représentées avaient dénoncé l'utilisation de moyens excessifs pour des résultats fort maigres. Des centaines de fonctionnaires déployés pour quelques grammes de drogue, du petit électroménager, quelques interpellations. Voilà ce que représentait le fait de cibler le deal de rue avec des moyens qui sont ceux de la lutte contre la délinquance d'affaires. Mais déjà à cette époque, les enquêteurs étaient soucieux d'agir avant tout au nom du bien public. Ils ont combiné leur savoir-faire pour cibler un champ jusque-là oublié, à savoir les richesses et biens de grande valeur tirés du trafic de stupéfiants, avant d'étendre leurs compétences aux délinquants issus des milieux aisés. La saisie du patrimoine criminel finance aujourd'hui la prévention contre la drogue, l'indemnisation des victimes, équipe les tribunaux et les commissariats. En 2002, les GIR, c'était aussi déjà la critique forte du manque de communication entre les filières et les métiers, communication que les GIR assurent quotidiennement par le service d'origine des agents, PJ, sécurité publique, renseignement. L'origine des affaires s'en ressent, la police judiciaire bien sûr, mais aussi la sécurité publique, la police aux frontières, le renseignement, etc. Également, des enquêteurs de GIR se déplacent dans les commissariats pour échanger avec les enquêteurs de base. Nous pourrions aussi parler des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants, les CROS, sur lesquelles des travaux de master en sociologie sont actuellement en cours. Aucun de mes interlocuteurs n'est en mesure de préciser ce qu'ils vont devenir avec les nouveaux organigrammes. Or, il est significatif que le pilotage de cette réforme invisibilise ce travail existant, là où il devrait au contraire le valoriser et s'en inspirer. Je vous remercie pour votre attention. Madame, Monsieur, merci de votre invitation. Euh, selon l'antienne en, en cours dans les milieux de la recherche euh, d'où je parle, euh, je suis euh, chercheur associé au CESDIP, euh, Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, également chercheur associé au Centre d'études et de recherche sur les emplois et les professionnalisations à l'Université de Reims. À côté de ça, je suis, euh, avant cette vie, il y a une autre vie, je suis un ancien officier de police. J'ai passé 35 ans dans la police, dont une grande, grande partie en police judiciaire. Mais il se trouve que j'ai également été euh, renseignement généraux. À l'époque, on les appelait encore comme ça, ainsi qu'à la sécurité publique. Et j'ai terminé la formation. Tout ça pour dire que j'ai un petit peu aujourd'hui les deux casquettes. Et que euh, s'agissant de réforme de la police, euh, où il est question à la fois de PJ, de sécurité publique, voire de renseignement, il se trouve que j'ai fait les trois directions. Donc euh, je vais essayer de, de trouver un, un commun accord entre... Euh, euh, ce qui, c'est pas toujours le cas, euh, mais d'accord, le praticien d'hier que j'étais et le chercheur d'aujourd'hui que je suis. Parce que quelquefois, il y a des dissensions, mais là, pour le coup, euh, sur certaines remarques, euh, les deux vies se, re se retrouvent. Quatre points rapides, je serai assez euh, synthétique, assez schématique, euh, sur le fonctionnement en silo, sur la police judiciaire elle-même, sur l'intégration éventuelle prévue en sécurité publique et sur. Euh, L'option de la départementalisation, je garderai un tout petit mot terminal mais très rapide parce qu'on pourrait y passer la nuit, sur cette satanée réforme de 1995 que vous avez eu l'obligation d'ailleurs de signaler dans, votre, dans vos questions. Sur le fonctionnement en silo, il s'agit d'un problème structurel qui, à mon avis, ne se résoudra pas par l'unicité de commandement. Si euh, l'intérêt, euh, si euh, le besoin, si l'envie euh, est de, de, de supprimer le fonctionnement en silo, il me semble que de façon pragmatique, on supprime les silos, mais on ne supprime pas les hommes. Or, ce fonctionnement en silo est induit, il a toujours été induit d'ailleurs par l'organisation structurelle du fait des spécialités de métiers de la police nationale. L'investigation judiciaire ce n'est pas le renseignement, le renseignement ce n'est pas l'ordre public, l'ordre public ce n'est pas la migration frontière, etc. etc. Alors je pense qu'il euh, est, pour le dire très rapidement, illusoire et dangereux de vouloir faire fonctionner différents métiers euh, sous, sous, sous une même identité, euh, avec la crainte que j'ai que, comme le disait le, le, le philosophe russe Nicolas Berdiaev, les utopies sont réalisables, et je crains que cette utopie ne se réalise, ce qui, à mon sens, et je reprendrai les termes d'ailleurs de M. Eric Morvan, est une, une, une bêtise. Ce fonctionnement en silo, de toute façon, continuera de fonctionner. On peut avoir qu'un seul chef. Il y aura bien évidemment des filières, des spécialités et forcément des sous-chefs pour les administrer. Donc, il n'y a pas véritablement de, de, de, de disparition du silo Si tel était le vœu, à mon avis, c'est un, un vœu pieux et, pour moi, pour moi irréalisable, mais encore plus qu'irréalisable, dangereux. Sur la police judiciaire en elle-même, euh, il s'agit, et pour l'avoir pratiqué, et encore une fois, je, je précise, j'ai pratiqué l'investigation en PJ et en sécurité publique, et ce sont deux métiers différents, euh, j'observe que... Le terme « investigation » est, euh, à mon sens, parfois utilisé abusivement et de façon trop générique, parce que ce terme, il recèle des distinctions d'importance. Euh, l'investigation en sécurité publique est différente de l'investigation en PJ, même si, effectivement, les techniques d'enquête se rejoignent. Mais elles se rejoignent sur une seule chose sur l'application et le respect du code de procédure pénale. Bien sûr, ce sont les mêmes textes. Bien sûr, ce, ce, ce peuvent être les mêmes techniques mises en œuvre. Mais les pratiques sont différentes, notamment au point de vue de la spécialité, mais surtout aussi de l'identité. J'y reviendrai tout à l'heure. D'ailleurs, puisqu'on parle d'investigation, euh, au sens très, très large du terme, en matière de renseignement, on fait aussi de l'investigation. Et quelquefois même de l'investigation à finalité judiciaire. Le terrorisme, par exemple. Il n'y a pas que, mais bien sûr, actuellement, malheureusement, c'est surtout de, de, de, de, de cela dont on parle. Nous sommes dans les renseignements et nous faisons de l'investigation. D'ailleurs, moi, au RG, j'ai fait de l'investigation. J'en ai fait aussi en PJ et j'en ai fait aussi en sécurité publique. Mais c'était trois investigations différentes. À métier différent, culture différente. Et euh, la PJ à ce niveau-là a un savoir-faire, a des pratiques euh, qui sont euh, différentes, ne serait-ce d'ailleurs, je parle différente par rapport à l'investigation de sécurité publique, ne serait-ce d'ailleurs que par le temps judiciaire. On a souvent tendance, les observateurs ont souvent tendance à opposer le temps judiciaire policier, entre guillemets, au temps judiciaire des, des, des juges, de la justice. Euh, qui est une différence de temps judiciaire existante. Mais euh, cette différence de temps judiciaire existe aussi entre les spécialités et les métiers de, de, de la police. Conduire une enquête sur un, un, un vol effraction, c'est une chose. Conduire une enquête sur euh, un, un, un, une extorsion de fonds avec séquestration, enlèvement, ce n'est pas du tout la même chose. Ce ne sont pas les mêmes techniques, ce n'est pas le même temps. Ce sont vraiment deux, deux métiers tout à, fait, tout à fait différents. À ce titre... Euh, et puisque, pour reparler des silos d'ailleurs, j'en viens à, sur l'intégration sécurité publique. On intégrerait la PJ à la sécurité publique, partant du principe ou du postulat que je viens d'expliquer, que finalement l'investigation c'est la même chose. Et curieusement, on n'a pas la même doctrine vis-à-vis -vis du renseignement. Or, il existe bien d'un côté, on parle bien de renseignement, or il existe bien d'un côté le renseignement territorial, ex-RG, et la sécurité intérieure, ex-DST. Je reviens pas sur euh, les différentes confluences qui ont amené à la création de la DCRI, puis de la DGSI, avec euh, RG, euh, DST, vous connaissez ça euh, comme moi. Or, pourtant, il s'agit bien de renseignements dans, dans les deux cas. Alors, je me pose la question, pourquoi appliquer à l'investigation une forme de fonctionnement unique, sous prétexte que c'est de l'investigation, alors que dans le même temps, on ne l'appliquerait pas aux renseignement, alors qu'il s'agit bien de renseignements, qu'on soit au RT ou en sécurité intérieure. Et là encore, en matière de pratique et d'identité professionnelle, ce sont deux choses différentes. Et puis, je voudrais quand même signaler sur cette intégration euh, éventuelle en SP euh, un précédent fâcheux, que vous évoquez d'ailleurs, pour souvenir dans vos questions... Et euh, il est dit qu'il y a eu des, euh, des garanties qui ont été apportées. Or, il se trouve que j'étais officier de police à la préfecture de police en 1998-1999. Et il y a eu un jour euh, qui n'était pas béni des dieux, le 18 avril 1999, où j'ai dû me couper les cheveux et porter une tenue alors que je venais de l'APJ. Et je suis passé du stade d'inspecteur à celui d'officier de police. Euh, petite parenthèse sur la loi de 95, je reviendrai tout à l'heure, mais la création de la DPUP, devenue depuis DESPAP, a intégré au sein de la sécurité publique PP, les anciens commissariats d'arrondissement qui dépendaient de la police judiciaire. Alors nous avions eu toutes les garanties possibles et imaginables en disant que ça ne changerait pas, le métier ne, ne, ne changerait pas, euh, on garderait tout ce qu'on avait, on aurait même mieux, etc. Bien. Évidemment, euh, tout, cela, tout cela a disparu. Et euh, ceux qui ont vécu euh, l'époque de la réforme de la DPUP, alors réforme que, par ailleurs, je ne critique pas, bon, on était dans l'élan de la police de proximité, mais euh, version PP, on, on, on sait ce qu'il en est advenu, et je me méfie beaucoup des garanties apportées au maintien de l'existant en place en ce qui concerne la police judiciaire, puisque, au niveau de la PP, nous avons un précédent. Très rapidement, sur l'option de... La départementalisation, euh, juste un seul mot, est-ce le, le, le, le bon choix au moment où la criminalité s'étend de plus en plus Et si vous me pardonnez cette image, euh, au moment où la pieuvre s'étend, est-ce est bon, est le bon moment pour couper les bras de ceux qui sont chargés de l'attraper Enfin, dernier mot, mais très rapide, j'aurais aimé être beaucoup plus long, mais on n'a pas le temps, bien évidemment, euh, puisque vous en faites mention, euh, la réforme de, de 1995... Et je voudrais citer, j'écoutais tout à fait récemment l'audition que vous avez faite de M. Eric Morvan, ancien des GPN, et qui dit des choses très très justes euh, sur cette réforme de 1995. Il y a eu une perte euh, de l'identité d'enquêteur au profit de la managérialisation. M. Eric Morvan l'a dit, euh, Marion Guenaud vient de le rappeler également. Une problématique qui est liée au corps des officiers... Et puis, euh, là aussi, sur la modification de l'identité judiciaire dans la spécialité de l'investigation judiciaire PJ, je dis bien, euh, ce qui a entraîné euh, une dévalorisation du métier et une perte de sens, perte de sens qui a déjà été évoquée, qui a conduit à une désaffection du milieu judiciaire. Alors. Est-ce que, c'est est une question que je me pose, est-ce que cette désaffection a conduit à dire finalement, comme la PJ Rennes n'intéresse plus, peut-être peut-on la remettre à l'ASP, bien évidemment avec l'idée qu'en même temps, les problématiques de la sécurité publique pourraient être résolues par l'apport de la police judiciaire, ce qui, s'agissant de métiers différents, est à mon sens encore une, une, une incongruité. Je terminerai, parce que je ne peux pas ne pas le citer, que sur la réforme de 1995, il y a Beaucoup de choses à dire. J'ai commis il y a quelque temps pour la revue euh, « Regard Sociologique, un article assez long sur la réforme de la police de 1995 que, que j'ai ici et que je tiens bien évidemment à votre disposition si vous le souhaitez. Je vous remercie. J'y vais. Donc euh, bonjour à nouveau. Euh, Christian Moina. Donc euh, juste là aussi, comme Jean-Michel, je pense que c'est important de dire d'où on parle euh, à titre personnel. Donc je suis sociologue, euh, je travaille aussi au CESDIP, et euh, je, contrairement à l'image parfois qu'on peut avoir des chercheurs, euh, on se déplace beaucoup, euh, tous autant que nous sommes, euh, sur le terrain pour faire des entretiens et des observations. Donc ce ne sont pas uniquement des raisonnements in abstracto, mais aussi des raisonnements qui viennent de la confrontation depuis plus de 25 ans en ce qui me concerne, avec des praticiens de terrain. Deuxième chose, euh, peut-être un peu plus que mes collègues ici, je travaille à la fois sur l'institution policière et sur l'institution judiciaire. Et donc, euh, je prendrai, je redirai peut-être un certain nombre de choses qui ont déjà été dites, mais en prenant plutôt le prisme euh, des relations police justice qui, euh, me semble-t-il, d'après les questions qu'on a pu avoir, sont aussi une dimension importante. Alors... Euh, euh, la première chose qu'on peut dire, et notamment quand on repense aux manifestations qui ont eu lieu juste devant cette auguste assemblée euh, il y a quelque temps, euh, il y a eu une période où les relations police-justice et notamment les relations... Des gens qui étaient en police judiciaire dans les commissariats à l'époque où il y avait une séparation nette entre ce qu'on appelait les civils, c'est-à-dire les gens de police judiciaire, dont nous avons un exemplaire, pardonne-moi, ici, et puis les gens qui étaient habillés en tenue. Et euh, ces officiers de police judiciaire euh, se caractérisaient dans leur relation avec la justice par une relation de confiance. J'ai même commis un ouvrage là-dessus qui date de 2000, 2001. Les relations police-justice étaient d'abord sous le signe de la confiance. C'est intéressant de voir Comment aujourd'hui, on est arrivé plutôt à des logiques de dénonciation, d'affrontement, etc. Parce que, et je rejoins ce qui a été dit par Jean-Michel Schlosser, on voit bien comment un certain nombre de réformes qui étaient annoncées comme productrices d'amélioration de, de la situation, de meilleure efficacité de la police, ont en fait généré un certain nombre d'effets pervers. Donc, ce n'était pas... Je ne dis pas que ces réformes étaient mauvaises intrinsèquement, mais dans leur réalisation, elles ont, euh, mis en, elles sont, elles ont débouché sur un certain nombre d'effets pervers. Alors, je pense bien entendu à ce qui vient d'être évoqué 1999, la réforme de la police urbaine de proximité, où, pour dire les choses rapidement, on a fermé les commissariats de police judiciaire. Il y en avait 40, 50 hein, à peu près euh, sur Paris, à comparer aux 20 commissariats d'arrondissement euh, en disant on va fusionner, ça va mieux marcher. Euh, alors non seulement on a cassé une autre forme de police de proximité qui était celle assurée par les officiers de police judiciaire qui connaissaient très bien leur quartier, qui avaient des relations, qui connaissaient à la fois la délinquance, qui connaissaient euh, les gens qui posaient problème, qui connaissaient les plaignants d'habitude, etc. Donc il y avait une vision très proche euh, du quartier. Euh, on a cassé ça, on a mis ces gens-là dans des commissariats où ils se sont retrouvés dispatchés dans des postes au mieux, on leur a donné un uniforme, on leur a dit, vous allez commander les autres, et ils ont fait de la politique du chiffre, et ils se sont désinvestis du judiciaire. Traduction concrète, on va quelques années après, à partir de 2004-2005, dans les commissariats, on voit des gens, massification du judiciaire, on a des gardiens de la paix, qui font du judiciaire, qui prennent des dossiers, qui passent leur journée à tamponner vaines recherches. Il faut quand même voir qu'on va jusque-là. Alors on va me dire que j'exagère et tout ça, non, on peut aller visiter des commissariats pas très loin d'ici, où on a des gens qui tamponnent, alors qu'avant, c'était quelque chose qui était inconcevable. Ça participe, bien entendu, du désinvestissement du judiciaire. Évidemment, toutes les réformes qui ont été citées, la réforme de 1995 et la réforme de 1998, qui fait que tout gardien de la paix peut passer au PJ, euh, ont produit, là aussi, des effets pervers. Ça partait d'une bonne intention, ces, ces réformes, je n'ai pas le temps de développer l'historique, mais on voit bien la logique qu'il peut y avoir d'efficacité, de multiplier les OPJ, mais résultat des courses alors qu'avant, on avait cette culture OPJ avec des gens qui arrivaient dans la police pour être des enquêteurs judiciaires et qui finissaient pour être des enquêteurs judiciaires, euh, qui donc, ne se consacraient qu'à ça. Euh, D'ailleurs, les perspectives de progression de carrière étaient assez limitées pour ces gens-là par rapport à la sécurité publique. Et on a fusionné tout ça. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant ben, Des gardiens de la paix pour qui le judiciaire, c'est deux, trois ans dans une carrière en fonction des postes, etc., Bref, on a supprimé cette, cette spécialisation PJ dans les commissariats de sécurité publique. Résultat des courses, euh, eh bien, plus d'expérience, plus d'accumulation de savoirs, des gens qui viennent, qui restent, qui s'en vont. Perte de reconnaissance et de connaissance, je dirais même, avec les magistrats du parquet. Or, qu'est-ce que peut être un magistrat du parquet s'il a de mauvaises relations avec ses policiers euh, Tout ça fait que, euh, on a, euh, ben, ce qui a déjà été expliqué, une culture de police judiciaire qui s'effiloche complètement, des savoir-faire, des connaissances des milieux délinquants qui ont perdu en pertinence. Et ce n'est pas forcément les RG ou les RT qui ont pu remplacer cette mission-là. Et donc un effilochage, un, j'allais dire une, une certaine faillite de la police judiciaire locale. Et quand on voit que maintenant, on veut s'attaquer à l'échelon supérieur que sont les SRPJ eh bien, ça laisse quand même entrevoir euh, les plus grandes craintes euh, d'un, d'une perte. Ce ne sont pas les 5 000 agents de la PJ fusionnés avec les 80 000 agents de la DCSP qui vont réussir à retarder, euh, enfin, à accélérer plutôt les procédures dans les commissariats parce que 5 000 par rapport à 80 000, c on voit bien comment le rapport euh, est, est assez dérisoire et qu'on risque de perdre la proie pour l'ombre, c'est-à-dire de perdre ce savoir-faire accumulé par les services de PJ, euh, cette connaissance et c'est un peu les derniers Indiens dans les réserves qu'on a gardé en termes de PJ euh, et par rapport à et, et on voit que le risque est très grand qu'on évo, qu'on évolue euh, dans un, une structure qui finalement euh, où il n'y ait plus du tout ce savoir judiciaire mais pour des affaires qui maintenant seront des affaires de plus haute volée puisqu'on sait bien que la PJ traite des affaires plus graves. En ce qui concerne euh, la communication, autre point, puisqu'on nous dit à chaque fois que ça va améliorer les relations, là aussi, le suivi très précis, et je pourrais vous donner euh, plein d'éléments aussi écrits sur ça, euh, le, on voit bien comment... Euh, la préfecture de police de Paris, ce n'est pas parce qu'on a fusionné les différents services que la communication fonctionne mieux. On a toujours des con fonctionnements en silo, on a toujours des chefs qui se font squeezer, on a toujours des problèmes de coopération entre ceux qui font du judiciaire et qui, ceux qui sont dans la rue à interpeller euh, les délinquants. Et donc, euh, on a vraiment l'impression euh, qu'on est en train, euh, euh, sans se rendre compte, là, je ne dis pas que c'est quelque chose de pensé ou de voulu, mais on est en train de risquer euh, de remettre en cause euh, tout le savoir-faire en matière de PJ. Euh, ce ne sont pas les offices centraux, en restant tout seuls, qui vont pouvoir euh, résoudre toutes les affaires. Ça pose la question, par exemple, du traitement des affaires financières. On pourrait développer des réseaux de stupéfiants, etc. Où là, ça demande une culture approfondie, un savoir approfondi, j'allais dire presque une connaissance sociologique des milieux sur lesquels on travaille. Euh, euh, et résultat des choses, puisque j'ai dit que je travaillais sur les relations police justice on comprend l'inquiétude des magistrats qui ont déjà perdu le contact avec la police judiciaire de sécurité publique et qui comprennent bien, pour ceux qui sont dans les affaires plus importantes, que si on leur enlève cette ressource, qu que sont les services de police judiciaire spécialisés SRPJ et autres, euh, bah, que finalement, ils risquent de ne plus pouvoir mener ces enquêtes complexes. Euh, et de se retrouver euh, avec peu de personnes. Et évidemment, ça pose la question qui n'est plus posée depuis 15 ans dans le débat public du rattachement de la police judiciaire à la justice ou de, plus généralement, de la question de que fait la justice quand elle aura affaire à un directeur départemental qui euh, saura tout. Euh, et euh, je dirais, ça risque de renforcer un autre phénomène qui est la méconnaissance qu'ont les policiers de sécurité publique, de, du fonctionnement de la justice, il est quand même assez frappant. Hein. Ils ont un discours sur la justice, mais de voir que quand on va concrètement dans un commissariat, on leur demande comment fonctionne le parquet, ils ont une vision très très floue de ce qui se passe. Et alors quand on parle de l'exécution des peines euh, de la prison ou autre, alors là, il y a une méconnaissance totale. Alors que j'insiste, auparavant, quand on avait des SRPJ, enfin des plutôt des... Une PJ locale, il y avait une connaissance du territoire, y compris une connaissance du devenir des gens qui étaient condamnés, ce qui n'est plus du tout fait dans les commissariats, sauf extrêmement rares exceptions. Et euh, je dirais aussi, pour finir, euh, j'ai envie de poser la question de la gendarmerie. Je n'ai pas entendu qu'on allait fusionner les serres de gendarmerie avec les brigades de recherche départementales ou autres. Euh, je me demande si finalement, euh, de par son silence, la gendarmerie ne sera pas la grande gagnante de la réforme et de pouvoir... Euh, et et ce n'est pas forcément un problème, c'est une question que je pose. Euh, si les SR de gendarmerie ne vont peut-être pas suppléer au manque engendré par la disparition des SRPJ, puisque même si on nous dit qu'ils vont continuer à être préservés, le fait d'être massé dans des structures départementales où, je rappelle, il y a déjà des brigades de recherche à l'échelle des départements. On a déjà des gens spécialisés dans le judiciaire, dans les départements, et on voit qu'ils ont beaucoup de mal à fonctionner. Donc euh, euh, voilà, je, je finirai là-dessus. Je vous remercie de votre attention et bien sûr, nous sommes à votre disposition pour avoir euh, un approfondissement sur tous les points évoqués. Merci. Merci. Je voudrais à mon tour me présenter et vous remercier de cette invitation. Arnaud Dominicoult, je suis historien. Alors c'est important peut-être de le rappeler parce qu'à la différence de mes voisins de table, je n'ai peu ou quasiment pas de contact avec des policiers justement euh, réellement actifs de terrain. Euh, la plupart des policiers que je connais sont morts depuis un siècle euh, ou au moins un demi-siècle. Euh, donc c'est la limite de mon intervention, mais je pense que ça a aussi du sens de replacer une perspective de longue durée, y compris parce que ça permet de, de rappeler peut-être quelques éléments qui, qui nous semblent évidents sans forcément l'être. Je vais vous proposer un parcours très rapide, je vous rassure, à travers deux siècles d'histoire, un premier siècle qu'on peut évacuer très rapidement, le 19e siècle, puisqu'en réalité, j'ai presque envie de dire que la police judiciaire n'existe pas à ce moment-là. Au 19e siècle, le code d'instruction criminelle rappelle que l'investigation relève du juge d'instruction. De manière très significative, d'ailleurs, dans les premiers romans policiers qui apparaissent dans la, au milieu du 19e siècle, on ne parlait pas de romans policiers, mais de romans judiciaires. Et même s'il y a des figures d'enquêteurs qui sont parfois des policiers, c'est souvent la figure du magistrat qui était au centre. L'apparition, finalement, de cette police judiciaire en tant que métier, c'est euh, un processus pragmatique, empirique, qui se fait euh, tout au long du XIXe siècle, en raison, euh, d'abord, sans doute, d'une technicisation qui nécessite, justement, d'avoir euh, une spécialisation et, en tout cas, des compétences plus spécifiques. Euh, c'est aussi très probablement lié à des changements de procédure. Le magistrat étant davantage contrôlé dans sa pratique, notamment avec la présence des avocats, on va avoir tendance à externaliser la fonction d'investigation auprès du policier qui, lui, est dans une zone grise au XIXe siècle, ce qui lui permet plus facilement de mener des procédures un peu plus officieuses et discrètes. Et puis surtout, et c'est l'élément fondamental, il y a un changement de nature, pas forcément de la criminalité, mais de la demande sociale autour de la criminalité. Et le point essentiel euh, qui va changer les données du problème à la fin du XIXe siècle et dont nous sommes toujours les héritiers, c'est euh, justement cette demande sociale de résolution des affaires criminelles et aussi cette médiatisation des questions de police qui euh, provoque évidemment un rapport de force tout à fait différent. Alors c'est à ce moment-là justement qu'on va avoir des grandes réformes. Et ces grandes réformes, elles sont principalement connues à travers la création des brigades du Tigre, en 1907 ou 1908, hein, selon le, le, le texte de loi qu'on choisit, il faut juste en rappeler euh, deux éléments. Premier élément, le, le point de départ, euh, qui est une situation justement euh, insatisfaisante pour ce qui concerne la police, euh, on dit parfois la police rurale, en réalité la police de l'ensemble de la province. Paris est globalement bien contrôlé par la préfecture de police, avec des moyens importants, mais en dehors de la capitale. La délinquance, finalement, fait l'objet d'une prise en charge qui est très émiettée. Chaque brigade de gendarmerie intervient, mais dans sa circonscription. Chaque euh, sûreté urbaine intervient, mais dans l'espace de la ville, simplement. Et c'est, euh, finalement, un certain nombre d'affaires très médiatisées autour de 1900 qui vont, justement, euh, attirer l'attention d'une presse qui, par ailleurs, est très friande de faits divers sur, justement, les euh, insuffisances d'une police qui est morcelée, qui est cloisonnée, qui fonctionne pour le coup en silo géographique et donc qui ne voit pas notamment les développements de bandes criminelles itinérantes. Alors c'est face à ce euh, constat, globalement partagé partager hein, à l'époque, euh, de manière assez large, euh, qu'on va avoir une réforme à laquelle Clémenceau va associer son nom, même si en réalité euh, Clémenceau ne, ne, ne joue qu'un rôle euh, finalement d'impulsion ici, hein, et c'est plutôt Célestin Aignon qui joue un rôle fondamental, c'est important de le préciser parce que Célestin Aignon est un praticien. Il a lui-même été policier et donc il a une connaissance assez intime du terrain, ce qui lui permet de penser non seulement la réforme, mais aussi l'application de la réforme. Et ça, c'est un point, je crois, important ici. Alors ces brigades du Tigre, puisque c'est le surnom qu'elles vont gagner avec le nom de Clémenceau, se caractérisent avant tout par leur mobilité. Et donc par cette échelle régionale hein, en pratique, puisqu'il y a une quinzaine de brigades mobiles qui se mettent en place, le nombre a pu varier d'ailleurs selon les, les périodes, mais qui ont justement pour vocation finalement d'assurer le haut du panier de la délinquance, et cela de manière relativement efficace au XXe siècle. Mais je voudrais justement prolonger l'intervention et terminer en pointant les difficultés qui a pu connaître, notamment au milieu du XXe siècle, euh, les difficultés qu'a pu connaître euh, cette euh, police mobile, euh, ce qui devient donc, euh, avec le changement de nom, les SRPJ. Et ces SRPJ, on l'oublie, ou on le sait très peu, en réalité, il y a eu très peu d'études là-dessus, euh, sont euh, considérées comme étant en crise dans les années 1950-60. Euh, je regardais justement dans quelques archives, euh, note ministérielle de 1961, on parle de la police de grand-papa. Euh, un commissaire de police important euh, parle de la police du troisième âge donc on a le sentiment d'une crise qui est liée à un double paramètre et je pense qu'il est assez intéressant de le, de le pointer parce que ça fait écho avec certaines questions du moment une crise de motivation on explique que les fonctionnaires des SRPJ ne sont pas suffisamment motivés et notamment faute de perspectives de carrière et on explique également qu'il y a une crise d'attractivité la police ne recrute plus, en tout cas la police judiciaire ne recrute plus les SRPJ plus exactement dans les années 50-60. Alors à l'époque on rattache beaucoup ça à la crise de confiance post-seconde guerre mondiale épuration et bien entendu ça joue un rôle. En réalité je pense qu'on gagnerait à comparer ça avec la crise de recrutement dont souffre la magistrature au même moment. Dans les années 60, l'ENM a beaucoup de mal à recruter. Il y a des études qui sont lancées à l'époque. Et en réalité, on est dans une phase où il y a des classes relativement creuses démographiquement. Donc il y a peu d'étudiants, peu de jeunes adultes susceptibles d'entrer dans ces carrières. Et il y a une croissance économique qui crée une forte attractivité d'autres carrières, notamment pour ceux qui ont fait des études de droit. Donc ça, c'est un élément qui se situe dans les années 50-60 et qui va amener à ce moment-là une réflexion et c'est ça que je voulais partager avec vous, une réflexion justement sur les, les pistes de réforme de la police judiciaire. On va insister sur deux aspects principaux. Le premier, c'est l'idée de spécialiser les effectifs. On va écarter la piste de la spécialisation territoriale parce qu'elle est jugée contradictoire avec le principe même de mobilité associé au SRPJ. On va en revanche développer des pratiques de spécialisation fonctionnelle en insistant par conséquent sur les gains de technicité qui pourront euh, être obtenus ainsi. Et le deuxième élément euh, qui est très important, c'est le souci de valorisation symbolique. On va insister très fortement sur la nécessité de réévaluer la police judiciaire. Il y a même un projet de 1972 qui vise à rebaptiser l'ensemble des filières PJ sous le nom de police criminelle. Et c'est le ministère de la Justice qui va bloquer en expliquant que c'est quand même important de garder le mot judiciaire dans euh, la pratique et dans l'esprit, euh, justement, des enquêteurs. Mais donc, on a cette réflexion-là des années 70, des années 50-60, qui m'amène pour conclure, et euh, l'historien que je suis restera prudemment à un demi-siècle d'écart du temps présent, euh, mais pour conclure, je m'arrêterai aux années 70, et finalement, à ce paradoxe d'une police judiciaire qui s'est rétablie, puisque... Euh, sans qu'on sache très bien d'ailleurs comment euh, la crise euh, des années 50-60 se résout, euh, très probablement aussi parce qu'il euh, y a un changement de contexte un peu général et parce que cette question de l'estime de soi a évolué et qu'elle a évolué notamment euh, en comparaison, on peut dire, avec la crise naissante de la sécurité publique. Et les années 70, et c'est le début d'une période qui se prolonge sans doute jusqu'à aujourd'hui, Montre justement une, un début de crise de cette police de sécurité publique et notamment de cette petite police judiciaire qui est confrontée à partir de l'extrême fin des années 60 à l'explosion d'un nouveau contentieux de masse qui est le vol. Euh, puisque l'explosion des vols entre les années 65 on va dire et 85 et puis euh, ça se stabilise à un plateau élevé va complètement bouleverser l'institution policière qui n'est pas capable de répondre à cette explosion des plaintes. Euh, explosion des faits, mais aussi des plaintes, hein, les deux pouvant euh, ici être un peu dissociés. Euh, et euh, ça a provoqué aussi une crise de confiance majeure, une crise de confiance liée au fait qu'il y a euh, une perte euh, de confiance de la société envers la capacité de la police à résoudre justement des euh, problèmes de cambriolage, par exemple, de vol de voiture, etc. Euh, et le discours qui s'impose dans les années 70-80, c'est de plus en plus celui d'une déconnexion entre la police judiciaire et les attentes des citoyens. Il me semble à cet égard que le cœur du problème, même si bien entendu de l'eau a coulé sous les ponts depuis, c'est plutôt du côté de la sécurité publique que de la police judiciaire. Et il y a quelque chose d'assez paradoxal finalement dans cette réforme, à voir que pour résoudre les problèmes de la sécurité publique, on touche d'abord finalement à la police judiciaire. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci pour euh, vos points de vue et explications euh, respectives. Euh, plus récemment de, de nous, on nous a parlé aussi de, de la réforme Salanova, de la filiarisation de la fonction judiciaire au sein de la sécurité publique. Euh, Est-ce que vous auriez des, des, des choses à nous dire euh, là-dessus, des premiers bilans Certains tirent le bilan que la filiarisation euh, soit n'a pas atteint les objectifs escomptés, soit même a aggravé la situation euh, antérieure. Euh, bon, y compris de savoir, selon, de, de votre point de vue, ce qui est euh, des causes euh, internes à la police. Est-ce que c'est vraiment ces organisations qui ont pesé ou pas sur la, le problème, la problématique de l'explosion des, des plaintes ou autre Ou est-ce que ce sont des causes exogènes, en réalité, euh, qui, ont, euh, qui ont fait ça On voit dans la période dans laquelle on se trouve, notamment parce qu'on a fait le tour d'un certain nombre de services de police, et on les a reçus ici, vous avez, vous avez pu profiter d'une partie des des auditions quand elles étaient euh, publiques, euh, mais notamment sur la question des violences intrafamiliales, sur lesquelles la focale a été mise, évidemment, politiquement et médiatiquement, surtout, euh, ces, ces derniers temps, euh, tous les policiers nous disent être en grande difficulté pour absorber euh, le, tous ces gens qui, avant, ne venaient pas déposer plainte, c'est-à-dire que les faits n'avaient pas lieu, mais qui, maintenant, viennent les déposer. Donc, est-ce que vous savez nous dire ce qui, est du, ce qui, est, ce qui vient de l'extérieur, ce, euh, ce qui a posé des soucis vis-à-vis -vis des réformateurs, notamment des dernières euh, voilà, et après j'aurais une, une autre question sur, euh, sur euh, la réforme de 95 euh, qui visait à casser aussi une culture justement PJ, mais celle, le mauvais côté de la culture PJ en tout cas dans, dans l'imaginaire, qui était euh, des grands seigneurs euh, euh, qui ne s'occupaient pas euh, du reste de la police. Euh, euh, voilà, est-ce que c'est une image d'épinal Est-ce que c'était une réalité Est -ce que comment on fait entre, pour que ces cultures professionnelles ne deviennent pas non plus des entre sois professionnels ou, ou des difficultés euh, de, de, de, de, entre, entre les, différents, les différents agents et vis-à-vis -vis de l'autorité judiciaire. Peut-être que je vais essayer de répondre au moins à la partie, je laisserai d'autres pour répondre par, par rapport à 95, mais euh, il est très clair que par rapport à cette montée des plaintes, euh, liées à des causes exogènes. On parlait de l'augmentation des vols, on sait aussi que l'équipement des ménages en voiture a automatiquement amené à une explosion de la délinquance. Plus près de nous, le, la multiplication des équipements de téléphonie mobile a aussi amené son lot de vols, de violences, de vols à l'arraché, etc. Donc on sait qu'il y a. Bon, et et qu'au fur et à mesure où les automobiles sont mieux défendus, où les téléphones portables se généralisent, euh, ça se stabilise là, mais ça, on, on découvre d'autres champs. Il est évident que pour une partie de la délinquance, le fait d'avoir soit de la police de proximité traditionnelle, des îlotiers ou autres, et on pourrait développer là-dessus, mais je vais m'arrêter là, soit. D'avoir ces OPJ de proximité qui étaient les commissariats de PJ à Paris ou dans les commissariats hors de Paris, ces services qui faisaient de la police judiciaire, ces gens-là ne faisaient pas que de la répression. Ils faisaient aussi de la prévention. Ils faisaient aussi de la dissuasion parce qu'ils connaissaient le public délinquant et donc ça permettait d'intervenir euh, très rapidement, soit en résolvant une partie des problèmes euh, spontanément. Par exemple, sur les violences intrafamiliales, euh, Grigny-La Grande-Borne, il y avait un major qui allait prévenir certaines personnes qu'attention, euh, il y a des choses qui ne se font pas et qu'ils euh, étaient dans le collimateur de la police. Enfin, cette idée que qu'on peut apprécier bien ou mal, mais qu'on peut être dans le collimateur de la police et que ça sert à réfréner certains comportements. Euh, et, et que donc, si on est uniquement dans une, un système judiciaire et policier réactif, prise de plainte sans pouvoir être en amont, et le modèle de la gendarmerie est aussi traditionnellement un modèle fondé sur la prévention, on arrive avant que les petites affaires deviennent des gros problèmes ben, si on est uniquement dans une fois que c'est devenu un gros problème, il va falloir gérer, euh, gérer non seulement euh, policièrement, mais je dirais judiciairement derrière. Fatalement, on se retrouve dans une logique de masse où on subit un rythme. Et aujourd'hui, ce sont les violences infrafamiliales. Demain, on sait très bien que le contentieux de l'environnement va exploser. Que... Alors deux attitudes par rapport à ça. Où on relance une forme de police proactive, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire qui va qui ne va pas faire que réagir à l'événement, mais être un petit peu en amont. Et ça demande un changement complet de, euh, des algorithmes qui dominent la police actuellement, et je dirais même les parquets aussi. Ou alors, on va s'orienter vers des politiques pénales où il faudra faire des choix. C'est-à-dire, on traite ou les stupéfiants, ou euh, les violences faites aux femmes, ou euh, la délinquance économique et financière, et on fera des choix... Qui forcément mettront de côté un certain nombre d'activités et là c'est la question qu'on peut se poser avec la réforme de la SRPJ. Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire bah il y a une partie de la grosse délinquance économique et financière, les réseaux euh, dont on sait très bien que euh, tout ce qui a été tolérance zéro et politique du chiffre ne n'ont pas atteint les têtes de réseau. On sait que c'est d'autres façons que c'est plutôt à travers l'activité de GIR ou de la Grasse, enfin tous ces gens qui se mobilisent pour attaquer euh, je dirais au portefeuille et pas forcément sur le volet euh, pénal traditionnel. Euh, voilà. Et donc, euh, ce sont ces questions-là, je pense, qui sont posées derrière ce, ce projet de réforme. Est-ce qu'on veut une police qui traite les violences faites aux femmes et encore qui subissent les plaintes et donc qui arrive toujours trop tard, quelque part Ou est-ce qu'on veut être dans une police euh, plus proactive Je vais tenter de répondre à vos, à vos deux questions qui, euh, qui sont très proches l'une de l'autre, entre filiérisation d'une part et réforme de 95 d'autre part. Euh, la filiérisation euh, répond à mon sens, euh, ré répondait en tout cas quand ça a été lancé, euh, plus à un problème de, de ressources humaines, euh, problème de ressources humaines qui, euh, qui, qui était évoqué euh, à la suite de, de nombreuses demandes syndicales euh, qui étaient assez légitimes, demandes syndicales qui provenaient principalement euh, des, des, du, du corps d'encadrement d'application gardien de la paix, brigadier, brigadier qui voulait se voir reconnaître euh, la spécificité, en l'occurrence euh, judiciaire et ça c'est une demande qui a émané à la suite justement de 1995 et de 98, 1998 quand beaucoup de gardiens de la paix ont été affectés dans des services de police judiciaire auxquels ils n'avaient pas accès avant la réforme de 1995 puisqu'avant 1995 pour rappel rapide, il y avait la police en tenue d'un côté, la police en civil de l'autre voilà, bon euh, J'observe que cette filiérisation, euh, si, si, pour autant que la demande soit légitime, a quand même souffert d'une chose euh, qui a, euh, pour moi, très globalement entaché euh, sa mise en œuvre, c'est le problème de la formation. Euh, être reconnu comme euh, sachant dans tel domaine, c'est une chose. Être capable d'assurer les fonctions liées à tel autre domaine, c'est autre chose. Et euh, sur la formation des filières, euh, bon, là, je, je vous dirais un peu immodestement que je vous renvoie à ma thèse de doctorat sur la formation des policiers, mais il n'y a, a effectivement euh, rien, rien eu. Et je, je lis ça en même temps avec euh, la réforme de 1995. Alors vous évoquiez le, les, les grands seigneurs de l'APJ. Euh, bon, il y a une raison, là, je laisserai sans doute sur ce sujet la parole à mon voisin de droite. Je pense qu'il y a une, une grande raison historique aussi pour laquelle euh, les pégistes ont, ont été considérés et se sont sans doute considérés eux-mêmes comme, comme, comme les grands seigneurs. Petite incise, j'observe pour avoir parlé avec des gens qui ont fait toute leur carrière dans l'ordre public, les CRS notamment, qu'ils ont une, une haute valeur ajoutée à leur fonction d'ordre de, de, public et que pour eux, c'est là-dessus que, que, que repose en grande partie la police. Et ne parlons pas des gens qui sont spécialistes du renseignement, pour qui euh, tout repose sur, sur le renseignement. Donc c'est vrai que les, les chapelles des grands seigneurs euh, appartiennent là aussi à, à, à toutes les filières. La seule différence euh, historique, et je dirais euh, littéraire et cinématographique, c'est vrai que euh, le passant qui passe s'intéresse plus largement aux affaires judiciaires, aux crimes. Enfin, voilà. C'est pour ça que ça a, été, ça a permis aussi d'élever un petit peu cette, euh, cette image. Alors, cette réforme de 1995... Elle est quelque part un petit peu, je dirais, préfiguratrice de, de, de, de cette histoire de filiarisation. Il y avait, dans l'idée de 1995, c'était de rationaliser les corps, de passer à cinq corps, de cinq corps à trois corps. Enquêteur, inspecteur, officier de paix, commissaire, gardien, tout ça, ça faisait beaucoup. Donc on est passé à gardien, officier et, et, et commissaire. Mais euh, le problème, c'est qu'on n'a pas pris en compte à l'époque euh, les, les, les dérives que ça allait engendrer, notamment au niveau de l'identité professionnelle et des savoir-faire. Avant 1995, lorsque vous rentriez dans la police comme inspecteur ou enquêteur, ce qui fut mon cas on rentrait dans la police, mais on rentrait aussi pour faire un métier. Et ce métier, c'était l'investigation. Alors l'investigation telle que je la dépeignais tout à l'heure, c'est-à-dire soit l'investigation judiciaire, la police judiciaire, soit l'investigation en renseignement. Quand on sortait de écluse on allait en PJ ou au RG, à la DST pour un quantum de poste très peu, mais bon, voilà. Donc euh, on épousait un statut, mais on épousait un métier, mais on épousait une spécialité. Euh, le terme épouser est utilisé à dessein. Depuis 1995, on rentre comme officier et euh, on est susceptible d'aller en sécurité publique, en CRS. Il n'y a plus, si vous voulez, véritablement de filière. Là, là... Pour le coup, euh, on est dans une espèce de... de euh, je me souviens que M. Morvan a utilisé le terme de « couteau suisse ». Je trouve ce terme tout à fait adapté. Euh, on, on, on est sur une formation qui est, qui est très euh, générale. Là encore, petite incise, il est fort regrettable que voulant être formé à cinq ou six métiers, on n'ait pas augmenté le temps de la formation. Parce que 18 mois pour être euh, investigateur, c'était très bien. 18 mois pour être investigateur, ordre public, renseignement, soutien, formateur, etc. etc. Bon, petit insiste sur la formation, mais qui me semble d'une importance capitale. Et euh, ça a beaucoup euh, changé euh, la, la, la, la, la mentalité. Je, je le dis dans l'article de façon un petit peu triviale, mais finalement, un inspecteur inspectait, un officier officie. Vous euh, voyez ce que je veux dire. Euh, les, les, la dénomination du métier et partant. La reconnaissance n'est plus là. Euh, ce qui a conduit et ce qui conduit encore énormément euh, d'officiers aujourd'hui à partir de la police judiciaire et à demander. Alors il y a d'autres problématiques notamment qui sont liées à la simplification de la, de la procédure pénale et à partir vers d'autres vers d'autres horizons, principalement des horizons qui sont euh, qui sont managériaux. Pour la petite histoire, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, à la brigade de répression du banditisme, euh, lorsqu'un poste s'ouvre, il n'y a aucun postulant. Euh, il y a quelques années, euh, on se serait, euh, non seulement on se serait battu, mais on s'est même battu pour, pour, pour y aller. Aujourd'hui, il n'y a absolument personne. Donc, il y a un espèce de. Une, une, un, un, un vague flou. Et euh, bah, quelque part, j'en je, viens me demander si. Bon, vous savez, je ne veux pas faire dans le toujours, c'était mieux avant. Hein. Mais euh, quand il y avait les grands seigneurs. Alors. Qu'ils fussent de la PJ ou d'ailleurs, au moins il y avait une existence, au moins il y avait une reconnaissance, au moins il y avait une spécialité, au moins il y avait un métier, il y avait quelque chose qui était assumé. Aujourd'hui, on, on est un petit peu dans un flou, euh, dans un flou noyé et c'est ce que je crains aussi, euh, si jamais la, la, la, les services de PJ territoriaux devait intégrer euh, devait intégrer la, la, la, la sécurité publique. Alors, je pense que euh, les problématiques RH sont des problématiques importantes, mais les problématiques d'identité professionnelle au-delà de la ressource humaine euh, pure et simple, je, je veux dire juridique, euh, sont sont, euh, sont sont importantes à prendre en compte. Une toute dernière petite précision euh, je ne suis plus juriste, mais quand même, j'ai été PGI. L'article 18 du code de procédure pénale, la fameuse extension de compétences, qui pose parfois des problèmes insolubles quand on veut se déplacer d'un territoire. C'est déjà assez compliqué comme ça. Alors, je crains que si on départementalise... Une police qui, jusqu'à présent, était régionalisée et qui avait, on va dire, certaines facilités d'extension de compétences, que ce, notamment en matière de flagrant délit, ça ne vienne encore euh, alourdir la procédure pénale. Et je rappelle que si on devait modifier cet article 18 pour départementaliser la PJ, il s'agirait, en matière de transformation du code de procédure pénale, d'une innovation législative, et non d'un droit constant, comme le dit M. le ministre de la Justice, s'agissant des adaptations du CPP, on va dire d'extension de compétences. Alors ça vient encore alourdir le problème, et quand on parle de simplification de la procédure pénale, alors ça ne va pas encore dans ce sens, et je pense que les officiers de police judiciaire, notamment de la PJ, vont encore trouver là motif, motif à mécontentement. Enfin, C'était une petite histoire, mais c'est important de le souligner. Merci. Oui, euh, si vous permettez un tout petit mot peut-être sur les identités professionnelles pour replacer ça aussi dans une perspective historique. Euh, on peut avoir le sentiment finalement que l'enquête judiciaire est toujours davantage valorisée parce qu'elle correspondrait davantage finalement à ce qui est euh, compréhensible dans la société, attendu, etc. C'est en partie vrai, bien sûr, euh, mais c'est aussi une construction. Et il est assez frappant, par exemple, de voir comment les gendarmes racontent leur vie. Sur la longue durée. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les autobiographies de gendarmes, en général, c'est trois quarts de récits sur les guerres qu'ils ont faites en tant que soldats, euh, éventuellement leur décision d'entrer dans la gendarmerie et au maximum un ou deux chapitres conclusifs sur euh, « oui, j'ai fait des enquêtes, euh, ça ne les intéresse pas, ce qui est noble, c'est la guerre, c'est le militaire euh, ». Et euh, finalement. La, la, la, la victoire de la police judiciaire en gendarmerie, ça se lit très bien dans les mémoires de gendarmes depuis les années 80. Depuis les années 1980, euh, les, les gendarmes qui publient leurs mémoire parlent principalement de leurs enquêtes. Euh, on voit bien ce changement. En police, le mouvement finalement euh, est différent. On a toujours eu une valorisation de la PJ qui était importante. Euh, en revanche, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les mémoires de policiers, vous allez trouver du renseignement. Ça, les acteurs du renseignement en parlent, bien sûr. Vous allez trouver de la PJ. Euh, la sécurité publique, on la cherche. Euh, et on peut la chercher longtemps. Euh, la gestion, par exemple, de la sécurité routière, alors que c'est quelque chose qui est extrêmement éprouvant psychologiquement, humainement, euh, je cherche vainement euh, des témoignages, justement, autobiographiques qui en parleraient. En revanche, et c'est peut-être un point de glissement auquel il faut être attentif, il y a un vrai changement depuis euh, peut-être cinq ans. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression depuis cinq ans, il y a énormément d'émissions euh, de reportages télévisés en prime time sur des chaînes assez lointaines de la TNT euh, qui euh, sont souvent caricaturées parce qu'évidemment, elles présentent des pseudo super policiers euh, avec toujours une construction extrêmement paradoxale. On a des titres choc, euh, gendarmes d'élite, policiers de choc, etc. Euh, et on présente en même temps des missions de sécurité publique euh, extrêmement basiques. Et comme si, finalement, on avait besoin, pour valoriser la sécurité publique, d'inventer, euh, enfin de fabriquer, on va dire, du slogan, de fabriquer une étiquette euh, qui trompe là, sur la marchandise. Mais c'est intéressant, c'est peut-être le cheval de Troie de la valorisation de la sécurité publique euh, à terme. En tout cas, c'est une question. Merci beaucoup. Euh, dans... Euh les travaux qu'on qu mène depuis octobre avec mon collègue, que je, que je considère être des remontées un peu euh, importantes des policiers, euh, quelle que soit d'ailleurs euh, leur filière, hein, judiciaire ou, ou sécurité publique, c'est euh, un, une, une judiciarisation de la société, voire euh, même parfois le, le, thème, le terme pénalisation a été utilisé, mais plutôt par des magistrats. Euh, le second sujet où on en a parlé, c'est les contentieux de masse, et donc euh, actuellement euh, euh, les violences intrafamiliales. Euh, ensuite, il nous est euh, aussi cité assez régulièrement, moins fort que euh, les deux euh, sujets que je viens de citer, euh, la perte de connaissances terrain euh, de la PJ, hein, pour le dire euh, de façon très caricaturale, et la perte euh, ou la faiblesse là aussi c'est un peu caricatural, de compétences techniques de la sécurité publique. Voilà. Et donc la perte de chance globale que ces faiblesses pourraient représenter pour la société. Et puis enfin le dernier point, c'est évidemment la complexité de la procédure pénale. Et ça, ce dernier point, je devrais même le mettre en toute tête... Des, des, des, des points qui nous sont signalés comme étant les causes importantes de la crise de la police et en particulier de la filière judiciaire. Quel est votre regard là-dessus Est-ce que vous confirmez, -ce que, vous confirmez ce, que, ce que je viens de vous dire comment, comment voyez les choses à ce sujet dans le cadre de vos recherches Merci. Oui, pardon. Merci. C'est un micro à la fois, c'est le micro du présidentiel, il peut surplomber les autres, mais pas, pas tous les micros. Euh, je, je prolonge la question justement sur les identités professionnelles qui, qui accaparent une partie du, du temps d'enquête des sociologues euh, et des historiens notamment. Un, un des éléments aussi qui est mis en avant dans les les choses qui vont bien là où l'expérimentation a pu être mise en œuvre dans de bonnes conditions, alors évidemment avec toutes les limites, parce qu'il n'y a pas d'échelon zonal dans l'expérimentation, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas, enfin bref, toutes les limites que, que connaissent les les autres, c'est justement cette idée que euh, certains finissent par dire, « bah Oui, mais chacun étant dans son, son service, sa culture professionnelle, on n'avait plus l'impression d'appartenir à la même maison police. » Et dans ce qui est mis en avant, c'est de dire, « Ah ben bah, ça y est, enfin, on a l'impression d'être dans la même maison police. » Euh, avec des choses très concrètes, hein, quand la sécurité publique s'occupe des déferments pour les, euh, les, les OPJ de la police judiciaire... Et que ça leur, leur euh, demande plus de, de traîner une journée euh, au tribunal plutôt que d'être sur d'autres enquêtes, euh, ben, ils se disent tiens, c'est de l'entrée dans ton service, c'est intelligent, ça fonctionne bien et ça nous, on est dans la même maison. Et on, on, on va tous dans le même sens. Pareil pour la police aux frontières qu'on a essayé de peu évoquer mais qui est concernée aussi par la, la réforme et qui a de la, la matière judiciaire aussi en son sein, qui d'ailleurs sera sanctuarisée pour le coup et ne sera pas concernée vraiment comme le reste par la, par la réforme. Euh, euh, Eux-mêmes disaient voilà, ben, quand on était cantonné à l'aéroport, euh, et qu'il n'y avait pas d'avion, parce qu'il y, y a des créneaux horaires où il y a moins d'avions ou peu d'avions, euh, bah on ne faisait rien. Là, on est associé pour faire des, des rondes avec la, le commissariat de sécurité publique juste à côté de chez nous, euh, enfin juste à côté de l'aéroport. Euh, et c'est bien, ça nous valorise. Et nous, on peut aussi faire irriguer de notre culture professionnelle les euh, policiers de sécurité publique pour euh, les étrangers en situation irrégulière qui savent, assez, enfin, qui savent moins bien traiter que nous parce qu'on est spécialiste. Donc comment on résout euh, Comment on, enfin, que, quelles sont les, les structures, ce que vous avez pu ressentir, qui permettent de, de, de, de faire en sorte qu'on ait les, les intérêts sur les inconvénients, c'est-à-dire que les cultures, les spécialités puissent irriguer et que ça puisse bouger sans pour autant déshabiller les uns euh, euh, et les autres J'ai l'impression que les, les girs et les crosses sont des choses intéressantes à, à investiguer. Mais qu'est-ce qui différencie il y a le gir, où il y a un seul chef, en l'occurrence c'est plutôt l'autorité judiciaire, euh, quoique dans la direction de l'enquête à voir euh, et euh, un seul chef police qui regroupait tous ces effectifs-là. Et c'est la culture professionnelle qui va avec. J ai, j ai, j ai, je prolonge là, la question. Bon, comme ça, tu prépares la réponse <rire> Euh, merci pour ces questions. Ce qui permet alors de, de préciser un certain nombre de points sur la judiciarisation de la société. J'allais dire oui, évidemment, Enfin, ça a été dit de, de manière historique, plus ou moins sur le court terme. Et on le voit bien, ne serait-ce quand on examine tout ce qui est violence faite aux femmes, violence intrafamiliale. On voit bien qu'on a une judiciarisation qui a évidemment ses bons aspects. Mais après, il faut que les appareils d'État puissent traiter contentieux de masse. C'est la même chose. On en a parlé. Alors sur le, la perte de connaissances terrain de la PJ, effectivement, parce qu'on a plus cette police judiciaire locale qui arrivait plus ou moins bien à faire la synthèse entre un travail de police judiciaire qui suppose une proximité avec les magistrats et une connaissance du territoire assez fine. Et c'est là-dessus qu'on peut arriver, un, à faire des procédures plus rapides. Je prends un seul exemple, les enquêtes de voisinage. Pour toute enquête, il faut une enquête de voisinage. Si on veut faire une enquête de voisinage, faut connaître les gens autour pour le faire rapidement. Sinon, ça passe un temps fou à sonner aux portes pour essayer de trouver quelqu'un qui va répondre aux questions. Si on ne fait pas une enquête de voisinage, on ne fait pas bien une enquête si on se concentre uniquement sur la personne, sur plein de sujets, voire trouver si on a affaire à des réseaux ou pas. Donc, ça demande bien une connaissance aussi du territoire. On peut très facilement faire le parallèle avec la médecine. On a des spécialistes en médecine, mais on a aussi besoin de généralistes de temps en temps pour faire la synthèse entre euh, chaque, chaque spécialité pour une même personne. Je dirais le policier de terrain au PJ de terrain, ben, c'est lui qui pouvait faire ça. Et on voit bien comment euh, la police judiciaire, alors spécialisée, elle, son savoir, ben, c'est celle du spécialiste en médecine qui va être très pointue sur, des, sur certaines choses, mais qui n'est pas capable forcément d'avoir une vision territoriale des choses. Et on voit bien comment l'alliance, et on voit dans les années 90, il y avait encore ça, l'alliance entre des policiers de terrain et des gens de, de PJ pour avoir à la fois cette vision générale, si on parle de réseau de stupéfiants, il faut avoir une connaissance fine du terrain pour voir qui sont les ramifications de terrain des trafiquants, mais il faut aussi avoir une vision plus générale pour voir comment se passent les trafics, etc. Et on voit bien comment, aussi bien l'échelon régional que l'échelon national, peuvent avoir des fonctions différentes mais complémentaires. C'est ces questions-là qu'il faut poser. Comment on fait la synthèse entre tout ça euh, euh, alors, les faibles compétences techniques de la sécurité publique, oui, ça a été très bien dit. Tout ce qui est, euh, euh, quand on a fait qu'un OPJ, c'est quelqu'un qui, euh, deux, trois ans dans sa carrière, fait ça et pas autre chose, bah, évidemment, il ne va pas s'impliquer très fortement et, bien entendu, il n'a pas euh, le temps d'acquérir des savoir-faire. Et on voit bien comment on a plein de comptes rendus dans les parquets qui arrivent, qui sont classés sans suite, parce que l'affaire est hyper mal ficelée dès le début. Je crois que c'est une majorité des affaires sont d'ailleurs classées sous ce titre-là. Et puis euh, la complexité de la pardon la qualification au PJI est dure à obtenir. Oui, mais mais, mais au-delà de la du savoir, je dirais formel et puis, le problème est le manque de candidats aussi à cette formation PJ. Mais au-delà du formel, il y a aussi savoir faire rapidement un certain nombre d'actes, ne pas oublier des choses. Et on voit bien comment les avocats, en comparution immédiate, ils regardent les erreurs de procédure et que ça suffit à faire tomber beaucoup de dossiers parce qu'on a des gens qui, même sur ce plan formel, ne sont pas très bons. Et quand on interviewe des parquetiers, ils vous disent, bah, sur X OPJ dans mon territoire, il y en a 50, 50 70 qui font des procédures pas très bien ficelé. Euh, et alors, justement, en plus, on n'a pas d'ancienneté dans un certain nombre de commissariats. On n'a plus d'anciens qui sont capables de d'ajouter cette plus-value ou même de savoir faire un compte rendu au parquet qu'il faut faire en 8 minutes. C'est un exercice extrêmement dur. Peu de policiers savent faire ça très bien. Et enfin, voilà, on le sent. Et, euh, et, et quand on parlait alors d'identité, et alors oui, alors la critique de la police sur la justice, pour dire les choses rapidement, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que la police, au lieu de regarder en son sein quels sont les problèmes, préfère dire « tout est de la faute de la justice ». Alors évidemment, il y a plein de choses, qui, on ne va pas faire là le procès de l'institution judiciaire, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais... Euh, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, notamment quand il y a des manifestations, il y a des questions qu'on ne pose pas. Et par rapport à l'idée d'identité professionnelle et de la maison police qui a été dit à la fin, alors évidemment l'idée c'est qu'il faut que tout le monde soit sous la bannière police, mais ça se fait au dépend de quoi. Et on a très bien vu quand il y avait, on a fait des entretiens au moment des différentes réformes qui ont été évoquées, l'un des arguments qui a été évoqué par le corps des commissaires de police, et notamment ceux de sécurité publique, c'est de dire... Ce n'est pas possible d'avoir des gens qui ont des cheveux longs, qui n'obéissent pas au chef, voire qui obéissent aux magistrats. Parce que plus on est proche des magistrats, moins on est proche de la hiérarchie policière. C'est quand même ça le problème. Et qu'à l'époque où les euh, officiers de police judiciaire étaient proches des magistrats, avec des, parfois des, une vraie symbiose, euh, ce que j'ai évoqué de, quand je parlais de, de, de, de confiance, euh, on avait des, vrais, des gens qui fonctionnaient en parfaite euh, symbiose, j'allais dire policiers et magistrats, Là, il faut que tout le monde soit en uniforme, il faut que tout le monde, pourquoi pas, J'ai rien contre les uniformes, mais euh, si ça doit se faire au dépens d'une relation avec la, avec la justice et que l'institution judiciaire se trouve sans personnel opérationnel qu'elle ne peut trouver que dans la police parce qu'on n'a pas de service enquêteur attaché strictement à la justice comme dans d'autres pays, euh, ben, euh, si on a des, et c'est toutes les discussions autour de l'article D4 du Code de procédure pénale, si je ne me trompe pas, euh, qui sont, ben, qui est le chef de la police judiciaire et on voit bien que dans la, dans la théorie, c'est le magistrat. Dans la pratique, faut pas... Euh, enfin Dans la PJ, il peut y avoir des discussions par rapport à ça. Quand on est en sécurité publique, il n'y a pas photo, c'est le commissaire qui décide. Et on voit bien que ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on veut encore une police judiciaire qui, de la, de, enfin, qui ait des liens organiques avec la justice ou est-ce qu'on veut des gens qui sont tous sous l'étiquette « maison police » Pourquoi pas Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour l'institution judiciaire Je suis désolé d'avoir été un peu long, mais il me semblait important de rapporter ces points-là. Et juste peut-être un dernier point qui est extrait d'une enquête réalisée par la DRCPN de la police nationale sur, auprès des, des policiers, où on pose la question « est-ce que vous estimez avoir un rôle utile dans la société ?» Réponse « oui » à la PJ, 77%, à la Sécurité publique, 62%, 15 points de moins, c'est juste pour dire, et la PAF, 53%. Ce ne sont pas des chiffres de sociologues, c'est des chiffres internes à la maison police. Donc je trouve que c'est intéressant. Ça veut dire que peut-être il y a des boulots qui sont plus intéressants que d'autres. Et que ben, si on aligne tout le monde sur l'endroit le, où on se sent le moins bien, ça pose des questions en termes de gestion interne de la police. Merci. Alors euh, pour apporter un élément sur euh, les, les deux questions qui ont été posées, déjà pour revenir sur la question du, du contentieux de masse, on pourrait prendre l'exemple du trafic de stupéfiants que j'ai euh, beaucoup étudié. Euh, en fait, on se pose pas on ne se pose pas assez, on se pose plus la question de, est-ce qu'il est plus efficace de s'attaquer en priorité aux vendeurs en bas d'immeubles, euh, aux consommateurs ou à la petite minorité de gens qui tirent euh, un énorme bénéfice euh, de, ces, euh, de ces trafics, qui ont des biens immobiliers euh, à l'étranger, des comptes en banque, etc. Qu'est-ce qui... Qu qui enfin, on, a, on, a, on a souvent l'idée que c'est la petite délinquance qui va sous-tendre, enfin euh, le, le, le trafic de stupéfiants. Or, ce qui a été étudié, c'est que c'est plutôt, euh, c'est que c'est plutôt euh, l'inverse. Et on est dans cette idée qu'on va, que qu'on qu peut tout faire. Euh, or, ce, ce n'est pas vrai. La, la, on observe que la lutte contre contre le blanchiment, euh, c'est encore le, le parent pauvre de la lutte contre contre le trafic de drogue, parce que on a ce travail d'interpellation en bas des cités, etc., qui a contribué à développer ce contentieux de masse. Il y a une perte de sens pour euh, les policiers qui sont en bas de l'échelle, que, que j'ai pu accompagner euh, euh, plusieurs fois et qui me disent euh, j'ai l'impression de vider l'océan à la petite cuillère. Et euh, au du spectre, euh, des, des unités comme les GIR ou comme les services de, de lutte contre le trafic de stupéfiants euh, éprouvent des difficultés à faire aboutir leurs dossiers dans les juridictions parce que ces juridictions et la justice, elle est noyée dans ce contexte. De masse, les gens qu'il faut faire défiler en comparution immédiate, etc. Quoi. Et euh, sur la question de, de, la, de, la, de la coopération et de, de, euh, de, de la manière dont on peut mettre. Euh, euh, fin au cloisonnement, on a effectivement les gires et les crosses qui sont euh, bah, euh, assez jeunes encore dans le, dans le temps, mais on a observé qu'assez vite, euh, ils permettent la fin d'un certain nombre de télescopages, la, la, ils permettent aussi euh, d'associer les services euh, de sécurité publique à un certain nombre d'enquêtes, ce qui permet de créer des passerelles, de redonner du sens. Le fait que les gires ce soit un service qui qui travaillent uniquement en co-saisine avec un, avec un autre service, ça permet à ces services d'investigation-là de ne pas se sentir euh, dépossédés un petit peu des affaires qui peuvent être euh, considérées comme, euh, comme plus intéressantes et qui demandent du temps. Et parce que les, les gens se parlent, ça permet aussi des, des échanges d'informations entre les institutions, parce qu'il y a énormément d'infos. Toutes les, toutes les institutions concernées, tous les services de police produisent Énormément d'infos et qui se perdent dans, dans la nature sans, sans ces structures-là, mais qui sont encore euh, encore jeunes et qui doivent, euh, il est vrai, euh, gagner en puissance. Voilà. Euh, oui, petite précision sur la complexité de la procédure pénale et ensuite euh, sur la qualification d'officier de, de police judiciaire. Vous disiez, c'est difficile à obtenir. Alors, oui et non, mais il y a surtout un vice qui est attaché à ça, qui est insuffisamment présenté. Je voudrais en deux mots le dire. D'abord, sur la le... complexité de la procédure pénale. Euh, c'est un sujet très difficile parce que euh, les enquêteurs voient de temps en temps qu'on leur présente une, euh, un assouplissement de la procédure pénale. Alors, notamment, entre autres, c'est très d'actualité par le, la, la, la mise en place d'amendes forfaitaires. C'est pas ça que les enquêteurs demandent. Les enquêteurs, ils demandent d'avoir du temps pour les actes de fond. Or, la majeure partie de la procédure aujourd'hui, euh, ce sont des actes de forme. Et ça prend un temps euh, terrible parce que la garde à vue ne fait toujours que 24 ou 48 heures. Et euh, quand vous attendez deux heures pour un sandwich ou trois heures pour un avocat ou une heure et demie pour un médecin, pendant ce temps-là, vous êtes bloqué vous ne pouvez pas progresser dans votre enquête. C'est ça que les enquêteurs attendent. Le problème, c'est que ça heurte de plein fouet deux choses. D'une part, les textes qui sont relatifs aux droits de la défense et Dieu sait qu'ils sont importants. Et deuxièmement, je dirais d'un point de vue peut-être plus... Euh, sociétal et philosophique, le respect de la personne humaine et les droits individuels qui sont réclamés aussi par les citoyens euh, et euh, on en vient à ce que certains euh, philosophes politiques euh, qualifient d'ailleurs à juste titre, à mon sens, d'individualisme groupal. Et euh, ces choses-là qui sont demandées euh, ça, ça, ça, ça ne peut pas aller, bien évidemment, ça ne peut pas coller, pour le dire vulgairement, avec les attentes des enquêteurs, euh, qui, eux, sont plutôt du côté de la victime et de la gravité de l'infraction, mettant peut-être au deuxième plan, alors c'est peut-être une erreur ou un, ou, un, ou un jugement condamnable, mettant peut-être au, au deuxième plan pour des raisons d'impériosité de l'acte, les droits de la défense. Alors, avant qu'on arrive, je pense, à, à satisfaire tout le monde, euh, c'est une question qui relève au-delà du droit, c'est une, une question qui relève de, de, de la philosophie du, du, du droit. Donc, Sujet très, très difficile. Mais les enquêteurs sont véritablement en attente de, de, de, de cela. Juste une petite précision pour en avoir souvent parlé avec d'ex-collègues de l'APJ. Euh, pendant des années, tous les ans, on leur demandait de faire un rapport en faisant des propositions. Quelles seraient vos propositions pour améliorer euh, la, la procédure pénale Et de même que pour la formation, d'ailleurs, euh, au bout de trois ou quatre ans euh, où ils faisaient des propositions, où, et ma foi, Anne Masseran... Ben, ils ont fini d'arrêter d'en faire parce qu'ils savaient que ça ne, ça ne servait à rien. Ils attendent ça, mais la réponse n'est pas, pas évidente à donner. Deuxième chose sur la, la qualification d'officier de police judiciaire. Il y a un vice qui est attaché à la détention de cette qualification d'officier de police judiciaire. Il faut savoir que pour les gardiens de la paix, à partir de l'année 98 précédemment évoqué, pour passer brigadier, il y a quatre, euh, quatre filières possibles, des filières d'ailleurs pour le coup, hein, qu'on appelle les qualifications brigadier. Ces filières sont la filière paix publique, la filière investigation-renseignement. Vous voyez déjà qu'on fait la différence, là, en l'occurrence, entre euh, sécurité publique et, et, et investigation. Donc, paix publique en 1, investigation-renseignement en 2, ordre public en 3 et euh, migration-frontière en 4. Hein. Bon, c'est-à-dire qu'un gardien de la paix à la PAF choisissait plutôt euh, migration-frontière, un gardien de la paix en CRS demandait l'ordre public, etc. Et il a été décidé par la suite... De considérer que la qualification d'OPJ permettait également de passer, de passer brigadier. Et beaucoup de gardiens de la paix euh, ont demandé de passer brigadier en passant au PJ pour deux raisons. La première peut être anecdotique, quoique euh, il y a une prime qui est attachée à la fonction d'officier de police judiciaire, donc il y avait une réponse sonnante et trébuchante, mais surtout... En matière de mutation. C'est-à-dire que lorsque vous êtes gardien de la paix sur le 93, pour. Euh, J'ai rien contre le 93, j'y habite. Hein. Euh, lorsque vous êtes gardien de la paix sur le 93 et que vous demandez une mutation à hein, Montauban, le commissaire de police qui va vous recevoir à Montauban, si vous êtes OPJ, c'est sûr qu'il vous prend. Hein. Euh, et donc il y a énormément de gardiens de la paix qui se sont orientés sur cette qualification d'OPJ parce que bah, c'est la cerise sur le gâteau pour être muté. Et la qualification, la qualité d'officier de police judiciaire et les savoirs qui vont avec, bon, si ça me permet de passer brigadier, et en plus d'aller à Montauban, champagne. Et ça, malheureusement, il euh, ne faut pas s'étonner si euh, à la suite de ça, beaucoup de magistrats euh, parlent un peu de l'indigence de certaines procédures, parce que, oui, il faut le dire, les OPJ d'aujourd'hui ne sont pas à la hauteur des OPJ d'avant. Les magistrats le disent, les magistrats ont raison. Une toute petite remarque peut-être de mon côté, parce que j'ai pas beaucoup d'éléments à apporter sur ce qui a été dit, mais juste un point qui rejoint la question de, à la fois de la complexité de la procédure pénale, mais aussi de ce débat sur finalement l'organisation pratique de la police et notamment la possibilité de, de, de fonctionner de manière plus collégiale, de concert, etc. Euh, il y a quelque chose qui m'intrigue un petit peu toujours dans, dans, dans cette histoire, euh, c'est quelle est la part de la souplesse euh, alors c'est peut-être pas dans la, devant la commission des lois qu'il faut dire ça, mais les lois sont-elles réellement faites pour être appliquées Et dans quelle mesure, justement, y a-t-il des marges d'ajustement euh, qu'on voit peu, qu'on voit mal Et est-ce que peut-être une des questions d'arrière-plan de, de, de, de tout ce débat, euh, c'est pas justement le durcissement des procédures au-delà de la procédure pénale, un durcissement des procédures administratives, durcissement d'une culture peut-être légaliste et administrative qui serait liée aussi au nouveau recrutement des commissaires de police, aux nouvelles logiques finalement administratives et institutionnelles, on va dire, de la police. En tout cas, il me semble important de rappeler que la police a très longtemps été et qu'elle est restée fondamentalement un art de la pratique et de l'improvisation. Il n'est peut-être pas certain qu'aujourd'hui, ça soit justement aussi évident, ni aussi accepté institutionnellement, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Je, je voudrais m'attarder un petit peu du coup, sur la, la qualification au PJ, euh, parce que la formation, elle est de 4 mois et demi, le jury, il est présidé par des magistrats. À quel moment ça plante pour qu'à la fin, on en arrive au même magistrat qui explique que les OPJ ne sont pas de bonne qualité, que les enquêtes ne sont pas correctement faites J'ai bien compris les enjeux hein, de, de passer la qualification. Enfin, si la carotte, entre guillemets, c'est de dire pour avoir la mutation, il faut être OPJ et que la formation est d'un haut niveau et qu'à la fin, ça donne des gens qui sont bons sur le terrain, ma foi, pas... pourquoi pas euh, mais à quel moment ça, ça dysfonctionne Y compris parce que dans la réorganisation de la, de la police, évidemment, il y a eu la LOPMI qui a été votée on attend la, la décision du Conseil constitutionnel, mais qui comprend un volet sur la formation, qui intègre euh, deux tiers de la formation de, enfin, un tiers de la formation d'OPJ dans la formation initiale, et les deux tiers si euh, la personne a eu des bons résultats. Enfin, vous avez vu ça comme, comme moi, mais du coup, ça interroge. Est-ce que du coup, quel va être l'impact finalement de cette réorganisation Est-ce que ça veut dire qu'on aura encore plus d'OPJ dont les magistrats vont se plaindre Bon, le problème principal est pédagogique. Hein. C'est euh, connu, mais c'est la, la, la dichotomie théorie pratique. Il se trouve qu'effectivement, dans ces quatre mois, ce sont que des cours théoriques. Euh, et euh, si on compare justement avec la, la, la, la formation que j'évoquais à l'époque à, à Canécluse, euh, école supérieure des inspecteurs de la police nationale, ESIPN à l'époque avant 95, c'était 18 mois. Euh, les commissaires de police même si euh, les commissaires de police euh, n'ont pas que l'aspect judiciaire euh, font, font, font deux ans dont un an de stage mais quand même deux ans Bon, quatre mois euh, avec, sur des cours théoriques euh, sur des sujets qui sont effectivement quelquefois ardus hein, en droit, euh, ça ne suffit pas il euh, y a très peu de mise en situation enfin, ou pratiquement ou même pas du tout d'ailleurs de mise en situation, de simulation de jeu de rôle alors que dans les écoles euh, initial, ça, ça, ça existe. Et d'ailleurs, les gardiens de la paix euh, qui, qui, qui suivent la formation au PJ s'en plaignent à juste titre. Euh, alors ce sont des cours qui sont donnés euh, principalement par euh, des, des, des formateurs euh, policiers. Euh, alors là aussi, il euh, y aurait beaucoup à dire parce que moi, j'ai connu une époque où les formateurs policiers étaient des officiers qui avaient un certain un nombre d'ancienneté en tant que pratiquants. Aujourd'hui, ben, vous êtes au PJ. Euh, au bout de deux ans, vous pouvez vous-même devenir formateur au PJ. Euh, bon, l'expérience n'est pas, est, est pas terrible. Et puis surtout, encore une fois, ce sont, euh, ce sont principalement des cours théoriques, donc donnés par des formateurs de la police, à quelques fois des interventions d'universitaires encore, que ça se fait de, de, de moins en moins. Et ce sont des, des gens qui sont immédiatement envoyés sur le terrain au bout de 4 mois et qui doivent assurer, alors là, pour le coup, de façon pratique, euh, de, de, de devoir prendre des décisions, qui sont des décisions lourdes, hein, puisqu'il en va de la liberté individuelle hein, des, des, des personnes, avec des problèmes qui sont liées aussi à la conduite de certaines, de certaines affaires. Et là, j'en reviens d'ailleurs à l'identité professionnelle et au savoir-faire PJ. Ben oui, ce n'est pas, pas, pas évident. Moi, je rappelle qu'à mon époque, en tant qu'inspecteur, on n'était au PJ qu'au bout de 4 ans. Euh, Aujourd'hui, vous êtes au PJ au bout de 4 mois. Et en plus, nous, non seulement on avait les 4 ans, mais on avait quand même des, des, des, des simulations, des, enfin, il y avait plein, plein de choses. Là, voilà, vous allez, en gros, vous allez à la fac pendant 4 mois, et au bout de 4 mois, on vous dit, euh, « ben, Monsieur, c'est vous qui allez décider de la garde à vue de un tel ou un tel, et c'est vous qui allez prendre telle ou telle décision. » C'est pas, pas facile. Oui, et puis pour rajouter un mot, la, la police judiciaire, c'est aussi des unités où il y a une culture de la transmission qui est très importante, on apprend énormément euh, sur le tas. Mais parce qu'on vous prend, moi je l'ai expérimenté par moi-même lors de, de mes enquêtes, on vous prend, on vous amène, on vous donne des cours de droit, puis on vous emmène en perquisition, on vous emmène en interrogatoire et on vous apprend ainsi toutes les ficelles du, du métier. Et on travaille en particulier à faire perdre les mauvaises habitudes qui ont été prises en sécurité publique, qui est bah, principalement de ne pas avoir le temps, de faire de l'abattage, etc., euh, et, et quand on est euh, quand on est au PJ euh, euh, en sécurité publique, enfin euh, c'est pas du tout les mêmes les mêmes processus, on, comme comme ça a été dit. Après euh, après une très courte formation, on est très vite enfin euh, très vite livré euh, livré à soi-même. Oui, le fonctionnement en PJ était, et toujours encore aujourd'hui, un fonctionnement d'équipe. Alors, il est souvent moqué comme étant présenté comme un groupe de copains. Alors, est, il est évident que du point de vue d'un management... Euh, très néo, euh, bon, ce n'est pas forcément bien vu, mais en l'occurrence, euh, et comme vient de le, le souligner Marion, euh, pour apprendre des choses, pour transmettre des choses, euh, c'est quelque chose de, de, de, de très important. Euh, ce fonctionnement en équipe, ce partage, cette vie commune, alors qu'en sécurité publique, euh, pas, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et euh, c'est un, un facteur de transmission de savoir, hein, ces relations euh, qui sont... Euh, euh, sur un management peut-être un petit peu euh, dégradé, dirait les, les, les tenants d'un management strict ou d'un commandement strict. Ce management, néanmoins, a l'avantage de, de, de pouvoir permettre euh, euh, une transmission de savoir euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est beaucoup plus positive. Je reviens sur le dans les, dans les quelques minutes qui nous reste. Ensuite, euh, on additionne la police technique et scientifique. Euh, sur justement le, le cœur un peu de, de, de la réforme, parce qu'on a, on a évoqué beaucoup de sujets, euh, mais certains se disent que finalement, en ayant un chef commun, c'est l'assurance d'avoir une coordination qui est défaillante. Okay. Et les autres disent, si on ne met qu'un coordinateur, ce qui a été créé un peu de manière euh, euh, récente avec les DZSP, les directeurs zonaux de la sécurité publique, qui n'ont qu'un rôle de coordination, on dit, bah oui, mais s'ils ne font que coordonner, s'ils ne sont pas chefs, c'est-à-dire autorités hiérarchiques, alors ça ne fonctionne pas non plus. Et donc c'est cette tension qu'il y a entre ces deux, deux notions hein, d'autorité euh, hiérarchique, d'autorité fonctionnelle, notion qu'on retrouve d'ailleurs dans les liens entre les, les officiers de police judiciaire et l'autorité judiciaire, qui sont sur une autorité... Puisqu'ils sont toujours sous l'autorité hiérarchique euh, police, est-ce que ça peut fonctionner À quelles conditions euh, ça peut fonctionner d'avoir deux euh, types euh, d'autorité avec toutes les limites qui, qui vont avec Quand on a reçu ici les, les offices centraux, euh, la, la chef de l'OFAS plaidait notamment pour que dans la future doctrine, elle puisse avoir, elle, en ce qui nous concerne, à parler pour euh, sa paroisse et c'est normal, euh, avoir une autorité fonctionnelle renforcée euh, sur les antennes OFAST j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est donc l'autorité fonctionnelle renforcée Ça m'a fait sourire d'abord, euh, mais on voit bien que c'est là le cœur, finalement. Euh, j'ai pu entendre des chefs de la police dire, de toute façon, l'autorité fonctionnelle, euh, c'est n'importe quoi. La seule autorité qui vaille, c'est l'autorité hiérarchique, point. Quel est votre regard là-dessus Au euh, regard du fonctionnement des organisations que vous avez analysées bah, Là, on, peut, on ne peut que rappeler un, un classique de la sociologie de la police qui est euh, qui commande réellement le policier sur le terrain ou le policier en action Et euh, là, il y a quand même une illusion. Enfin, alors, il faudrait parler des carrières de commissaire. Le temps de euh, combien de temps un commissaire reste en place dans un commissariat. Est-ce qu'il euh, est, qu est dans la coordination ou est-ce qu'il est simplement dans le fait de faire descendre des ordres On a bien vu que dans certains commissariats, on a des gens qui ne font que transmettre des ordres, qui ne sont pas dans l'analyse, qui ne sont pas dans la réflexion et qui, surtout, ne sont pas dans la Coordination dans le sens où l'écoute de la base ne se fait pas toujours très bien. C'est J'impose des ordres. Les gens derrière, il y a des questions, pas de questions. Et puis derrière, première chose qu'on fait une fois que le chef a tourné le dos, on va critiquer sa décision. Mais personne ne l'aura évoqué très clairement. Donc le problème de fond, il est effectivement, est-ce que d'avoir des, des beaux organigrammes avec des fiches de poste et puis euh, des flèches qui disent machin, commande, truc, etc. Ça suffit ou est-ce qu'il faut plutôt réfléchir opérationnellement Ce qu'on sait très bien, ça a été dit, Manon, pour l'égir, on peut poser aussi la question des coopérations entre les brigades territoriales et brigades départementales plus spécialisées dans la gendarmerie. On voit bien que le fait d'avoir des services qui sont co-responsables ou des individus même qui sont co-responsables d'une affaire va être beaucoup plus intéressant que d'avoir une coordination avec toujours le coût vu les nombres d'affaires traitées. Si tout doit remonter à un chef voire à un chef de chef de chef et redescendre après, on peut plus se permettre ça. Ou alors, si on se permet ça, on va emboliser encore plus le système parce que à chaque fois que la moindre décision doit être prise, il faut remonter tout en tout en haut de la pyramide hiérarchique. Pourquoi pas tout centraliser à Paris avec un seul chef? Euh, c'est déjà un peu le modèle vers lequel on a tendance à aller spontanément. Mais je veux dire, alors supprimons tous les échelons hiérarchiques et disons nous, on a un chef, le ministre de l'Intérieur pour tout le monde. et Il va y avoir une meilleure coordination. On voit bien que c'est totalement illusoire que la coordination, coordination, ça veut dire aussi des gens du terrain, du plus bas niveau hiérarchique qui se parlent entre eux et pas forcément ce qui remonte. Ce qu'on a vu avec la réforme de la pub ou d'autres, ou le fonctionnement actuel de la préfecture de police de Paris, c'est que très souvent, pour que deux personnes se parlent, ça va remonter toute une chaîne hiérarchique, redescendre de l'autre côté. Ce n'est pas que la police, d'ailleurs, qui est victime de ce syndrome-là, euh, pour que deux personnes se parlent. Mais quel temps perdu, quelle lourdeur hiérarchique administrative. Et si on va vers ça, on est sûr que ça va moins bien marcher. C'est... Un résultat de sociologie de l'administration relativement classique. Oui, avec deux, deux, deux risques. Alors après, on va voir quels sont les, quels vont être les responsables, d'où ils viennent. Euh, le premier, c'est que, mais ce ne sera pas nouveau en l'occurrence que les, les, les, les questions politiques et donc les décisions politiques l'emportent sur la réalité du terrain. Alors quand elles collent, tant mieux. Mais c'est pas toujours le cas. Et que comme il y aura une décision unique, décision première et finale, du coup, euh, il, la, la réalité du terrain risque parfois d'en pâtir. Et ça risque d'être doublé par une pratique managériale fort condamnée et condamnable d'ailleurs, mais qui en même temps est fortement humaine, comme ce qui est très souvent condamnable. C'est l'évolution des buts. C'est-à-dire que euh, moi, je, suis, euh, je, je viens de telle, euh, telle culture, PJ, euh, renseignement... Euh, je, je, ce que je, sais faire, je vais prioriser ce que je sais faire. Et pas condamnable puisque au moins je suis sûr de le faire à peu près mieux que ce que je ne sais pas faire. Euh, alors qui, qui, qui, sera, euh, qui sera à la tête de ça Est-ce que ce sera quelqu'un de la sécurité publique Quelqu'un de la PJ Quelqu'un de la PAF Quelqu'un de... Bon. Alors je vois bien tout de suite l'argument qu'on peut me, me, me, me, me dire. C'est... Euh, oui mais euh, les, les commissaires de police notamment et d'une certaine façon, les officiers euh, sont formés, comme je disais tout à l'heure maintenant, à, à, à être euh, euh, compétents, euh, erga omnes, sur, tout, euh, sur tous les problèmes. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et encore une fois, s'il y a des spécificités, des spécialités dans la police, c'est bien précisément parce qu'on ne peut pas euh, embrasser toutes les spécialités, en tout cas avec un, un niveau de compétence euh, au, auquel sont en, les, les, les, que les citoyens sont en droit d'attendre. Et je pense qu'il faut faire attention à cette involution des buts. Voilà. – J'ai quand même l'impression que ce qui a pu fonctionner, parce que dans les GIR, dans les CROSS, mais aussi dans les offices centraux, mais aussi à l'UCLAT, c'est justement d'avoir des échelons dédiés où on va se parler sans pour autant être dans la négation des structures préexistantes. Est-ce que, est que du coup les modèles type UCLAT, c'est tenté que ça puisse être un modèle. et En plus, ça a subi des tas d'évolutions ces dernières années. Euh, Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut appliquer à l'échelon départemental, zonal, euh, national là, Ce serait sans doute la solution, mais je ne suis pas certain... Euh, qu'on puisse calquer parfaitement l'organisation d'unités de, qui sont pour le coup alors, très, très, très, très spécialisées au niveau central, et euh, de, de, de les calquer, de les diversifier comme ça avec... Euh, les problématiques particulières euh, de, de, de, des, des territoires, euh, les problématiques de, de les, les différences de délinquants sur, sur, les, sur les bassins, euh, bon, c'est quelque chose de, de, de, de, de très difficile. Et puis là aussi, je parlais tout à l'heure de, de management fonctionnant en équipe, c'est tout à fait le cas dans les offices centraux. Et alors, Luc Latt, a fortiori. Là, on est dans des unités qui, qui n'ont pas le même niveau de soudure, si vous me pardonnez le, le terme, qui n'ont pas non plus la même antériorité d'existence, la même antériorité de vie, la même spécialisation. Parce qu'encore une fois, les unités auxquelles vous faites référence sont, sont, sont, sont de toute façon déjà d'entrée de jeu des unités extrêmement spécialisées. Alors, est-ce qu'on peut faire la même chose avec des unités qui, pour le coup, sécurité publique, ne, ne, ne le sont pas et ne sont pas appelées à l'être mais effectivement, ce serait une solution, bien sûr. Sauf si vous avez des choses à ajouter, on va, on va terminer l'audition euh, ici. Euh, néanmoins, vous avez euh, parlé d'un certain nombre de documents, respectivement, euh, tour de rôle. Euh, par principe, on prend tout. Euh, donc voilà, vous pouvez nous transmettre les références des thèses en question, des articles, et voilà. Euh, on verra ce, comment, comment on intègre ça dans... Dans la, dans la réflexion, et puis on, vous serez, j'imagine, attentif à la suite à la fois de, la, de nos travaux, de ceux du, du Sénat et des inspections euh, en la matière. Et j'espère que ça pourra aussi nourrir, vous, vos euh, travaux. Voilà, merci à, à tous les quatre. Merci.